Salut, c'est Fab de la formation Amazon Be Wild and Free. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais voir avec toi comment vendre sur Amazon en 2022. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Qu'est-ce qu'Amazon FBA? Fulfillment by Amazon, qui est FBA, est un service proposé par Amazon qui fournit une assistance en matière de stockage, d'emballage et d'expédition aux vendeurs. Amazon FBA permet aux vendeurs d'expédier leurs produits vers un centre de distribution Amazon où les articles sont stockés jusqu'à ce qu'ils soient vendus. Amazon FBA peut aider les vendeurs à développer leur activité et à atteindre davantage de clients. Pour vendre sur Amazon, tu as simplement besoin d'un produit à vendre, d'un compte vendeur et d'un moyen de faire parvenir ton produit aux clients. Que tu as un produit à vendre ou que tu souhaites simplement entrer dans le jeu, mais que tu ne sais pas encore quoi vendre, il existe un d'affaires qui fonctionne pour que tu puisses vendre sur Amazon. Que tu aies déjà un produit à vendre ou que tu souhaites simplement entrer dans le jeu mais que tu ne sais pas encore quoi vendre, eh bien il existe un modèle d'affaires qui fonctionnera pour que tu puisses vendre sur Amazon toi aussi. Je prends ça en revue les nombreuses options et choix dont tu poses lors de la création de ton entreprise et on va se concentrer sur celle qui s'est avérée à être une méthode rentable et évolutive, la marque privée ou le private label comme que je l'appelle. Les différents modèles d'affaires sur Amazon, il existe six types de ventes sur Amazon, soit il y a la marque privée, le Private Label, que je viens de dire. Ça, c'est que tu crées ta propre marque de produits. Ensuite, il y a la vente en gros. Ça, c'est que tu achètes des produits en vrac directement auprès d'une marque ou d'un distributeur avec un stock supplémentaire afin de les vendre sur Amazon. Il y a la revente de produits, comme Némun aussi l'arbitrage. Ça, c'est l'achat de produits à prix régulier par l'intermédiaire de détaillants en magasin ou en ligne et par la suite, tu les vends sur Amazon. Il y a le dropshipping. Ça, c'est que tu achètes des produits directement auprès d'un fabricant qui exécute la commande et expédie directement chez le client. Et pour finir, il y a des produits faits à la main. Ça, c'est que tu crées ou fabriques tes propres produits à vendre sur Amazon. Et il y a aussi, euh, oui, euh, le sixième point, c'est la publication de ton livre sur Amazon. Si tu es écrivain, tu peux le vendre sur la plateforme sans être euh, édité par une maison d'édition. Maintenant, comment vendre tes produits de marque privée, Private Label, sur Amazon FBA? Avec le Private Label, tu trouves un fournisseur afin de produire tes produits en gros pour les revendre sous ta propre marque. C'est la méthode de vente la plus courante et celle que j'utilise personnellement pour mes marques privées. Il y a 60 11 de tous les vendeurs Amazon qui utilisent cette méthode. Il y a cinq étapes principales dans le private label, soit un, tu commences par la recherche de produits, tu vas rechercher un produit qui a une forte demande et une faible concurrence sur Amazon pour trouver l'opportunité la plus rentable. Point numéro 2, c'est l'apprévisionnement en produits. Ça, c'est que tu vas trouver ton fournisseur ou un fabricant pour créer ton produit à faible coût. Le fournisseur peut expédier tes produits directement dans les entrepôts d'Amazon. Point numéro 3, c'est que tu vas créer ton listing pour vendre ton produit sur la plateforme Amazon. Le point numéro 4, c'est la promotion. Tu vas lancer et tu vas faire de la publicité pour ton produit pour te démarquer dans le catalogue Amazon, pour te classer dans les résultats de recherche de produits à avec les pay-per-click ou PPC, comme que je les appelle. Et le point numéro 5, finalement, on a la gestion des ventes. Ça, c'est, tu vas surveiller tes stocks et tes ventes pour faire évoluer ton entreprise pour que tes bénéfices continuent de rentrer dans ta poche. En bref, ton travail consiste à trouver le meilleur produit qui se vendra sur Amazon. Après qu'un client ait commandé ton produit, Amazon prend le relais et tu récoltes les beaux paiements directement dans ton compte bancaire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker celle-ci et mets un petit commentaire juste en bas. Sur ce, eh bien je te dis à la prochaine, ciao